À l'occasion de la semaine internationale du cerveau, des chercheurs et experts organisent des événements gratuits partout en France pour faire découvrir au public leurs travaux autour de cet organe mal connu. Cette année, on s'intéresse aux liens entre cerveau et musique. Illustration avec cette soirée, conférence, concert organisée hier soir à Grenoble et à laquelle ont assisté Jean-Christophe Pin, Ophélie Boussadoun et Hervé ouais, ça me pas mal. C'est une sorte de laboratoire sur okay. scène. Du coup, euh... Des électrodes pour mesurer l'activité du cerveau d'un musicien pendant qu'il improvise. Durant le concert, il entre dans une sorte de trance. La musique active un très vaste réseau cérébral bien au-delà de la seule zone auditive. C'est un peu un feu d'artifice, hein. ça, ça arrive à un endroit, mais en fait ça se propage en parallèle dans plein d'endroits différents. Il y a tout un tas d'autres zones du cerveau qui sont activées. Des zones des émotions, des zones qui sont responsables du mouvement, et aussi des, zones qui, des réseaux de neurones en fait, qui vont être responsables des phénomènes de mémoire. La musique peut donc être utilisée pour stimuler le cerveau de personnes souffrant, par exemple de la maladie d'Alzheimer. Il y a plein d'exemples documentés très intéressants où en fait, en faisant écouter de la musique de l'enfance ou de l'adolescence, on peut réactiver euh, ces personnes. L'exemple d'une danseuse professionnelle atteinte de la maladie d'Alzheimer et qui, en réentendant euh, donc une, une pièce sur laquelle dansé, elle avait dansé, elle, elle se remémore, elle se rejoue la chorégraphie, elle se remet à bouger. Euh, C'est assez émouvant. Certains malades parkinsoniens peuvent aussi marcher de façon plus fluide, moins saccadée, si on leur fait écouter un rythme musical très régulier. Un autre phénomène qui m'intéresse énormément, c'est l'imagination musicale. Le fait d'avoir de la musique dans la tête, donc d'avoir des petites boucles de musique qui, qui se répètent. On s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une, une espèce d'interaction intéressante entre les phénomènes internes, vraiment les pensées spontanées du, des gens, quand on se met à rêver, à rêvasser, et l'activation de ces zones auditives. En l'absence de musique qui vient faire vibrer les tympans. Notre cerveau serait-il capable de créer de la musique sans en entendre Il nous reste bien des choses à découvrir.